Maman vague, décapé, nirvana, Agape, On est encore là, y'a pas, y'a pas. C'est pour tous mes musulmans, mes hindous, mes mamas, mes papes, de partout. Hein. C'est pour tous les malayas, mes apaches, mes indiens, mes navarres, de partout. Hein. C'est pour tous ceux un incarne, qu'on fait des arts de parcours. Se faisant face à la terre rare, condamnés à prendre la route ou s'effacer en fond d'un fleuve, se recouvrant le corps de goût Ceux qu'on frappe et qu'on refrappe, ceux qu'on frappe et qu'on refrappe, qui t'aiment encore la jupe. Ce qu'on craque et qu'on m'attaque, et Ils tiennent encore debout. Ce qu'on frappe et qu'on refrappe, ce qu'on craque et qu'on attrape ce qu'on frappe et qu'on refrappe. Car la veine, et les superfumes, le sein est innocent. Car la haine se perpétue, le sein est innocent. Car la veine, et les superfumes, le sein est innocent. Car la haine se perpétue, le sein est innocent. Tout le pouvoir pour les rouges, tout le pouvoir pour les jaunes, tout le pouvoir pour les marrons, tout le pouvoir pour les noirs, tout le pouvoir pour les yèvres, tout le pouvoir pour les marrons, tout le pouvoir pour les jeunes, tout le pouvoir pour les il marche à l'âge, il marche à l'âge, je lâche l'âme, je pars à la faire, j'appelle mon père et coupe son âme. Il à l'enfer, mon main, mon fer, des mains, à faire des rapports des nerfs ou de la calme. C'est pour ceux qui savent rester au calme, pour tous mes téméraires. Pour tous ceux enfermés au bagne avec les crocs des mercenaires. Eh, c'est pour tous les missionnaires vers U-Pop C'est aussi pour ce millénaire qui s'est donné à la misère. C'est pour C'est pour toi, c'était à la c'était sur le portable, sa gueule. C'est pour tous les freestylers, street streetfighters, les familles taggers. C'est pour toi, c'était à la c'était sur le portable, ta gueule. C'est pour tous ceux qui facturent, comme pour tous ceux qui chantent. C'est pour ceux qui t'attirent, mais pas pour faire un gros. C'est pas pour ceux qui facturent à tous les instants instantanés. C'est pour ceux qui ont des qui ont des cicatrices. C'est pour ceux qui facturent, non, tous les instantanés. C'est pour ceux qui ont des oui, et des cicatrices. C'est un 5 qui a plus le sou, pour ce gamin qui fait le c'est qui tient le coup, c'est la planète qui part en feu. Pour qui pour ce gamin qui fait le fou. Pour cette mère qui tient le coup, c'est la planète qui part en feu. Car la veine est superflue, mais le sang est innocent. Car la haine se perpétue, mais le sang est innocent. Car la veine est superflue, mais le sang est innocent. Car la haine se perpétue, mais le sang est innocent. Tout le pouvoir pour les rouges, tout le pouvoir pour les jeunes, tout le pouvoir pour les marrons, tout le pouvoir pour les noirs, tout le pouvoir pour les yeux, tout pouvoir pour les mamas, tout pouvoir pour les jeunes, tout pouvoir pour les braves. Pour le jour, on aura les vigiles, agents de sécurité, instituts, ambulanciers, pompiers, policiers. Pour le jour, on aura les gendarmes militaires, huissiers, juges, les avocats. En gros, tous les fonctionnaires, les gens qui pèsent. Pour tous les ouvriers, les chômeurs, les prolétaires. En gros, tous ceux qui se font baise. Le jour, on aura le maire, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses familles. Aux mêmes attributs, c'est pour le jour, on aura tous ces fils de pute que j'ai cités depuis le début. Ce jour-là, alors on pourra dire nous sommes tribu. maman vague. et pas nirvana agape Yépa ça va t'es bon hein, t'es dans les 3 minutes ah.